Bonjour, vous êtes quelques-uns à avoir émis l'idée, le souhait d'avoir un petit commentaire de ma part sur ma composition que j'ai appelée Lasers and Baby, une grosse composition de 11 minutes, techniquement assez aboutie d'un point de vue orchestral, en tout cas c'était l'exercice de style que je me suis imposé, du coup bah je me lance dans ce petit commentaire, c'est parti Petite précision sur le contexte, à la base j'ai été influencé par la sortie de l'épisode 8 de Star Wars qui nous offrait encore une fois une majestueuse musique d'introduction, avec une bonne scène d'introduction qui était assez riche, une mise en bouche directe dans l'action, et puis également de l'émotion. Après, celle de l'épisode 3, la musique d'intro de l'épisode 1, même celle de l'épisode 6, ça donne envie de composer, en fait. Et du coup, je me suis dit, ah, j'aimerais bien essayer de voir si je peux faire une, une sorte de musique euh, d'introduction d'un Star Wars fictif, et donc... J'ai commencé, c'était à peu près en 2017, euh, je crois, que j'ai commencé à écrire cette musique-là. Alors, euh, comment faire ça J'avais pas l'intention de prendre un Star Wars qui existait déjà et de recomposer dessus. Enfin, la musique, est, la musique des Star Wars existe déjà. Donc, je me suis dit, on va essayer de trouver un film, une scène, euh, une scène de film que je pourrais euh, mettre en musique. Pourquoi pas le Star Trek de J.J. Abrams, le premier, de, de, celui de 2009, qui en plus commence dans l'espace, qui pourrait être un Star Wars si on change les vaisseaux, les personnages et tout. Donc euh, j'ai choisi cette euh, scène là, qui durait ouais, une dizaine de minutes, et la première étape ça a été de euh, trouver les points de synchro. Je vous montre ça tout de suite. J'ai noté les time codes des événements que je souhaitais euh, souligner par la musique, et puis ici quelques petites idées d'intention que j'avais en, en écrivant les points de synchro euh, en regardant la scène. Je me suis parfois fié, parfois non, j'ai des idées de thèmes qui reviennent donc là je vais en parler des thèmes, parce qu'il y a 3 trois, trois, motifs, trois motifs récurrents, donc les points de synchro c'était la première étape de la composition et ensuite eh bien on se retrouve sur Melody Assistant, un des seuls mecs au monde qui doit utiliser ce logiciel je crois bien. Première chose aussi quand même que j'ai à dire c'est le début, le début il commence là-dessus. Euh... Pourquoi il commence par euh, trois flûtes qui jouent un do augmenté Mon idée, c'était une intro de Star Wars, et donc euh, je voulais lier ma musique avec euh, la fin de, du, du thème d'ouverture, le main theme de Star Wars. Pour ça, euh, bah, j'ai dû commencer comme le morceau se finissait, et c'est un accord de do euh, augmenté au flûte. Et puis après, avec un fondu en enchaîné, ça, ça passe quand même. Donc ça, c'était le point de départ. Et puis après, bah, on a essayé de faire des trucs, euh, voilà, des accords un peu à la Williams, notamment des accords très parallèles entre eux. Euh, je, vois, je pense à ça, normalement c'est parallèle. Faut pas hésiter à sortir de la gamme avec Williams de toute façon, donc euh, bah, j'ai essayé de faire ça, et ce qui est bien avec ce procédé c'est que ça nous permet ici de teinter un peu la musique de mystère ce qui est pas mal pour l'intro d'ailleurs le dos augmenté au début c'est c'est clairement mystérieux en fait on sait pas sur quel pied danser on sait pas comment ce qui, ce qui va se passer dans la scène à la suite ah, je vais peut-être faire écouter la musique et puis euh, et puis euh, la commenter quand j'ai envie de commenter vous avez évidemment ici la version mélodie assistante et pas la pas la vraie version ça peut être un petit bonus pour vous qui regardez cette vidéo comme ça, vous verrez un petit peu sur quoi j'ai travaillé pendant plusieurs années, et oui Alors, on pourra pas avoir tout l'orchestre en même temps. Je vais essayer de regarder le principal, mais les bois sont quand même assez actifs. Euh, les cuivres, évidemment, et les cordes aussi. Donc, euh, voilà, je vais peut-être un petit peu moins montrer euh, les percussions. Sauf quand il y en a besoin. Alors, ça commence comme ça. cymbale qui suit je sais pas je l'entends assez souvent dans les musiques de john williams donc euh, je me suis fait plaisir il y a souvent ça j'ai essayé aussi de faire des efforts de essayer d'être de... minutieux sur l'orchestration je, je n'ai jamais appris ça hein, mais euh, mais essayer de ne pas hésiter à faire doubler certains instruments pour que certaines lignes s'entendent un peu mieux l'ensemble je sais pas je le trouve plutôt quand même plutôt clair même si à mon avis il y a pas mal d'endroits de... brouillons. en fait moi je le trouve clair parce que je connais pas trop mal les lignes que les lignes mélodiques et, voilà, et d'accompagnement que j'ai composées, mais pour une oreille externe, je sais, je sais pas trop ce que ça rend. Je sais pas si ça fait brouillon ou pas. Sachez que j'ai essayé de reproduire les musiques que j'aime avant tout, donc euh, c'est le genre que j'aime quoi. Donc on essaye de pas faire juste une, une gamme standard mineure, par exemple. Là, je sais pas ce que c'est d'ailleurs comme gamme. Si c'est un peu un mix entre une gamme diminuée. Euh, euh, avec d'autres. Enfin euh, bref, on, on essaye de trouver des intervalles euh, un peu. un peu originaux. Voilà. Cette descente aussi. Euh, cette descente était assez typique, je trouve. Pas mal d'accords parallèles. Ici, cette, euh, cette espèce de rythme va nous entraîner vers une nouvelle tonalité, euh, c'était un point de synchro évidemment. et alto euh, en dessous euh, plus la plus la basse et les accords au-dessus occupent les bois qui doublent la mélodie des violons. C'était le thème du méchant, on le retendra donc c'est de, de le garder en tête si vous voulez un peu repérer le truc. Vous verrez, euh, quand, on, quand ça change de plan, un... c'est marqué par un changement de mesure, et après on a on va sur une nouvelle tonalité, puisque on change de plan, on n'a plus les plans dans l'espace, on retourne dans le vaisseau, c'est plus terre à terre. C'est entraîné par, bon, évidemment, bon, la harpe qui fait une belle montée, un beau sendo. et puis euh, les... les caisses claires qui rentrent en jeu. En plus de ça, ce cut se fait par un mouvement de caméra. plusieurs lignes superposées comme ça qui sont, euh, assez, euh, qui sont bien agencées les unes aux autres. Ça fait des petits fragments comme ça et, euh, et euh, ils sont euh, les uns alternés les uns à les autres. Trompette ici, les bois là, pendant qu'on a la basson clarinette. Ben, bref, c'est une inspiration de Williams. Ici un point de synchro, je me rappelle bien toutes les petites notes comme ça descendantes, ça accompagne l'espèce d'ogive qui se fragmente justement à l'attaque du vaisseau. On n'oublie pas l'importance des basses qui font vraiment des mélodies. Ah je vais essayer de faire entendre des lignes isolées pour vous montrer. arrête parce que là, encore une fois, bon, les triolets et puis ta -da -da, une petite descente comme ça, chromatique, en plus de ça, soutenue par, vous l'avez entendu, le xylophone. Euh, bah, écoute, ça, c'est un gimmick pareil de, de Papy Willy. Hein. Euh, on, peut pas, on peut pas... On peut pas le cacher. Hein. faut pas être euh, dérangé par les motifs de bois parce que ça c'est juste l'accompagnement décoratif mais euh, le, le cœur du thème entre guillemets c'est un thème vraiment très harmonique et c'est le motif de l'attaque euh, voilà du combat en gros euh, là la première fois qu'on l'entend c'est vraiment on a des missiles tirés sur le, le vaisseau le kelvin et, euh, et on entend ça et donc euh, là, ça rappelle euh, toutes tout les... Je sais pas, cette, euh, cette énergie-là dans ce motif rappelle un petit peu tous les, euh, toutes les missiles, tous les lasers qui sont tirés. Je sais même plus si c'est des missiles ou quoi. Donc voilà, je, je, je refais tout et j'enchaîne. L'orthographe est à chier, l'orthographe avec les... Enfin, l'endharmonie, tout ça, c'est vraiment pas mon... Enfin, j'ai... Voilà. Donc, c'est... Ne, ne vous fiez pas aux accords qui sont vraiment dégueulasses. Un accord augmenté, évidemment, ici, pour euh, marquer la suspension, puisque c'est le moment où il y a un, un, une brèche dans la coque et il y a un mec qui se fait aspirer dans l'espace. Encore une fois, un choix d'accompagnement de, de, de la scène, quoi. Donc, de, de la musique à l'image. Là, on a reconnu ce genre de motif là que j'avais fait un petit peu au début c'est toujours les descentes comme ça avec une accélération dans le rythme à la fin toujours les glissées de de bois un petit peu partout euh, <rire> voilà quoi pour accompagner les, les synchros qui font des qui marquent à, à certains moments les staccato à certains moments voilà l'ensemble l'ensemble marche je trouve ça ça crée du, de l'attention dans dans la scène quoi on, on, on remarque quand même les, les petites les petits doublements, là ici au piccolo mais sur certains moments seulement qui ajoutent une petite texture je, je parle trop non Est-ce que vous avez reconnu que c'est un motif Bon, je, je dis ça comme si vous étiez expert de la musique, donc vous l'avez dû euh, l'écouter qu'une fois. Mais euh, en fait, c'est un thème qui est déjà venu. C'est le thème du méchant. Seulement, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas les voix aiguës qui le jouent, mais plutôt les basses. Donc là par-dessus euh, j'ai mis tout un, un accompagnement dans les notes aiguës Très inquiétant, très sournois évidemment Puisque là on n'est pas dans l'attaque frontale de gros badass On est plutôt dans le, le, le stress, l'angoisse Puisque ah oui, bah oui, puisque c'est le moment où Nero dans Star Trek euh, s'adresse au commandant du Kelvin euh, par message Parce que ça, c'est un des passages que j'aime particulièrement, quand même, je suis assez content. Ça commence par les violons qui jouent ça. Voilà, sauf que on a des réponses à chaque fois. par se rejoindre mais entre temps on a eu d'autres trucs comme par exemple ça qui joue deux trucs d'ailleurs différents il y en a peut-être trop hein, je sais pas hein, c'est je sais pas Alors ok la trompette joue comme les, les violons ici sauf qu'on a aussi les trombones à ce moment là ouais, qui rejoignent les corps ici sur le rythme et donc le total exposition du thème, le commandant est parti en navette dans le vaisseau de Nero. Thème un peu du sacrifice, l'idée de perte et de sacrifice, une idée qui euh, est présente en plus dans l'épisode 8 de Star Wars, donc euh, pioché directement de là. Bon, par contre, le thème n'a rien à voir. La mélodie, c'est ça. La contre-mélodie, le contre chant ici. ensemble, avec un petit motif ici qui va être repris aux altos, voilà. Les cuivres rentrent à la fin pour souligner, pour augmenter un petit peu l'émotion, la, la, la puissance de l'ensemble, et puis on a un motif aussi déco décoratif au, au violon. donc le total on a euh, cette fois une mélodie qui va être en dessous de l'accompagnement euh, les accords aux, aux cordes qui vont être dans le sur aigu <t 'en> l'aigu et sur aigu j'aime bien ça fait quelque chose de très euh, presque divin et euh, avec les, les images où on a vraiment euh, on a une belle image du de la navette euh, qui passe devant devant la lumière du, de l'étoile euh, ça fait un beau plan et puis on a le commandant qui regarde comme ça euh, en entrant dans le vaisseau je trouve que ça ça, ça, ça se suspend un petit peu et c'est plutôt joli comme comme image donc j'ai essayé de le rendre en musique et du coup ça fait beaucoup moins de mouvement il y a juste les contrebasses qui ont vraiment une mélodie propre hein, je la fais entendre quand même essaye d'avoir une, une richesse dans le rythme, moi je suis vraiment très, très mauvais dans le rythme mais intégrer au moins du rythme ternaire dans du binaire avec des triolets ça peut être une bonne, une bonne option pour essayer d'enrichir simplement la musique essayer d'enrichir un petit peu les lignes, les lignes mélodiques quoi arrête un peu c'est le motif du méchant alors on a bien sûr euh, du, du motif là euh, d'accompagnement aux, aux cordes mais on a vraiment ce thème là du méchant qu'on a entendu du coup maintenant deux fois Ça c'était voilà, à peu près la même mélodie donc l'ensemble avec un nouvel accompagnement évidemment parce qu'on ne joue jamais le même thème deux fois hein, pareil hein. quand même parce que c'est vrai que souvent on peut penser à avoir le réflexe d'utiliser de, de, des trombones pour les, les, les moments forts mais en fait on fait jouer des accords aux trombone doux et même dans un moment calme ça marche bien en fait. J'ai galéré à niveau de la synchro et j'ai même dû retirer ce passage à peu près dans la musique finale alors que j'avais écrit ça et j'avais passé je sais pas combien d'exports à essayer de voir, à essayer de caler cette synchro. Dans le rythme de la scène, c'est hyper dur, j'ai dû changer, je sais pas, le tempo, non ça va, mais là j'ai rajouté du coup une mesure de deux temps. Bref, c'était assez chaud et j'ai quand même pas trop réussi parce que j'ai dû cuter la musique au final. Mais voilà, c'est le moment où il fonce sur le capitaine, là Nero, et il va le planter. Et là, il l'a planté, on voit à l'image euh, terminated. Euh, le capitaine est mort et euh, c'est parti, c'est le brand-bat de combat dans le vaisseau. Voilà, là on a un moment Williams euh, par excellence que j'adore. Euh, ce style, je l'adore. Ça, c'est pour les violons. Les violons et les contrebasses ne font pas une simple ronde, mais ont vraiment leur mélodie. On a bien sûr les cuivres qui ont plusieurs voix distinctes. Euh, les bassons avec les euh, trombones et tuba font un truc, les corps font un autre truc et les trompettes font un autre truc. Et on n'oublie pas les bois, évidemment, avec des euh, ou en tout cas des, des montées de gamme, bien sûr. Hein. On entend bien les petites dissonances, évidemment, et le total, je le remets pour le petit kiff. Est-ce que vous avez reconnu le deuxième motif, le motif de l'attaque qui revient avec ces accords-là. J'ai aussi encore fait... alors bon, les petites... Euh, ouais, petit rythme au violon ici, aux cordes aiguës. et les basses qui ont aussi leur mélodie je l'aime bien parce qu'elles s'accordent vraiment au reste alors essayez de maintenant que vous avez le détail d'écouter de, de, de, tout ensemble y a peut-être un poil trop de staccato de trompette, c'est tellement cultissime que j'en fous toutes les sauces, donc c'est peut-être un poil trop, mais ça fait le taf, quoi Ça c'est un passage avec euh, principalement deux voix superposées et avec des ajouts au-dessus euh, de, de cuivre, euh, voilà. Oui alors la mesure de trois temps c'est encore une fois pour allonger, pour retomber sur le point de synchro suivant bien sûr mais bon on en reparlera peut-être. Euh, mélodie au violon et là en dessous on a la contre-mélodie euh, aux cordes plus grave. a été, je crois, euh, quand même assez galère à, à ajuster. Il y, y a plein de notes qui ont changé entre la première et la deuxième pour que ça s'accorde bien, que ça, ça se complète bien avec le, le reste que bah, je vais peut-être faire entendre avant, enfin après. Après, il y a tout le, tout le reste au-dessus, les bois, les cuivres qui jouent évidemment autre chose. Ça, ça paye pas de mine mais franchement ça marche un petit motif chromatique là et ça enchaîne sur une montée tout de suite ça nous emprunte traîne vers la suite les transitions euh, les transitions à la Williams comme ça euh, qui, qui marche toujours euh, là on remarque que j'ai choisi de faire euh, l'accompagnement des basses euh, le plus simple possible noir noir noir noir une... à marteler un sentiment de inéluctabilité oh, oh putain ce mot j'y arrive jamais ok Vous avez reconnu encore le motif cette fois du sacrifice, on reconnaît la mélodie ici. Après, évidemment, c'est développé, ça nous emmène autre part, mais bon, du coup, c'est vrai que je pense que l'oreille est plus attirée par ce motif euh, voilà euh, d'accompagnement euh, qui est joué par basson corps et alti. Je m'arrête là, je continue avec l'ensemble. Je crois qu'il qu va devoir se sacrifier, je crois que c'est à ce moment-là. Un moment calme. T éclairine, t éclairine son son. Petit motif de, de harpe là, un peu déprimant, un peu tragique. Oui, parce que dans cette compo j'ai essayé aussi de d'un petit peu plus gérer la harpe. C'est toujours facile de l'utiliser que pour les glissando quand on n'est pas pro comme moi. Euh, donc j'ai essayé de l'intégrer un petit peu au reste euh, d'ailleurs j'ai même mis un piano dans la partition on n'en a pas parlé mais c'était plus loin il soulignait le, le thème du méchant au début quand il se parle en, en visio voilà, bah il, bref, il doublait les basses bref, on n'en est pas là donc là il parle à sa femme A vraiment pas grand chose là ça c'est des petits gâteaux de Et ici au... ah ouais donc j'ai changé des trucs quand je suis passé sur FL Studio pour euh, voilà produire la musique avec instruments virtuels donc voilà on avait ce motif de trombone pam pam pam un peu euh, tragique quoi on a vraiment la fatalité dans ce dans ce petit rythme mais j'ai quand même rajouté je sais pas ça manquait je me suis dit ah mais là il faut un roulement de timbale continu en fond donc vous l'entendrez sur la version finale à ce moment là moment tragique. parce que je parlais en même temps j'avoue que c'est cool comme exercice de présenter sa compo le truc que j'ai fait depuis quatre ou cinq ans je sais pas et qui est enfin terminé je vous assure c'est un plaisir le thème c'est difficile de le faire jouer que le thème puisque le début commence par une section instrumentale puis c'est une autre section qui va le terminer Donc là on a la fin du thème qui est repris par les, les instruments graves en fait et en fait les violoncelles, et les contrebasses le complètent ici euh, donc il y a tout qui le joue mais les violons eux ils vont euh, faire cette espèce de montée en, en, en descente de triolet, enfin bref c'est chelou à expliquer <musique> C'est un peu inspiré du style euh, quand, euh, quand Williams fait ses, ses musiques tragiques, un peu comme dans l'épisode 3. Euh Alors ça ressemble pas spécialement, mais c'est le, le même, les mêmes intentions quoi. Je l'ai fait jouer que la trompette, mais j'ai euh, fait doubler ce motif-là par euh, des bois, des je sais plus quoi, xylophone xylophones et tout. Euh, un motif qui, qui est beaucoup plus entendu dans la version finale. Ça, c'est moche, là. Ça rappelle quand même le morceau de Star Wars épisode 7, Torn Apart, où euh, Kylo Ren hésite à tuer son père, bien sûr, et puis il le fait. Spoiler Donc je pense que c'est inspiré de ça. Au début, quand j'ai cité, j'ai pas pensé tout de suite au truc. Après, je me suis dit, ah oui, non, mais c'est clairement inspiré de ça. Ok, bon, je le laisse, en hein, tout, C'est pas grave. Croire que, mais j'ai réfléchi à ces accords dissonants. J'ai géré, il y a des petites notes que j'ai changées et tout. Du coup, voilà, je laisse comme ça quoi. Et puis les violons, justement, pour faire ces motifs qui enrichissent un peu, parce que juste des accords plan-plan, c'est chiant et c'est pas très agréable à écouter. Ça, c'est plutôt cool, euh, ces motifs qui sont doublés. Sur la version finale, j'ai rajouté des trucs là. J'ai rajouté du tuba qui joue ça et de la caisse claire pour justement marquer ces rythmes. Sinon, on les entend pas trop. genre de rythme Williamsque un peu surtout qu'il y a toujours le xylophone c'est on entend souvent ce genre de truc dans l'épisode 1 notamment qui écoutez la BO de l'épisode 1 Quand j'ai posé les dernières notes et que j'ai fait les dernières ajustements sur la portée, j'étais quand même. Je me dis, non, mais sérieux, c'est fini quoi. Waouh! J'y ai travaillé euh, par session, par entre des gros projets ou des petits projets, entre des vidéos. Et en fait, vu que j'enchaînais les vidéos, euh, j'avais moins le temps de me poser là-dessus. Et quand j'ai repris activement mon roman, je suis en train de fignoler un roman. Euh, bah, il, cette grosse compo aussi était en stand-by. Et donc, cette année, c'est telle année où je l'ai fini, quoi. Donc, euh, assez, euh, assez content. Euh, du coup, euh, je m'étais dit, waouh, la production sur FL Studio, ça va être hyper long. Ça va être énorme. Ça va être hyper minutieux, des ajustements de fou et tout. Finalement, en fait, ça a été mais, tellement rapide parce de 10 minutes on pourrait se dire enfin euh, je me disais mais ça va être euh, et surtout tout un orchestre bon déjà heureusement que j'ai un, un, un bon pc avec 128 fucking euh, giga de ram ça ça aide euh, pour l'orchestration et tout ça sur sur en, en MAO mais non même euh, le mixage tout ça euh, j'ai pas passé trop de temps alors Enfin comparativement à ce, que, à ce à quoi je m'attendais Parce que c'était quand même bien long, bien minutieux J'ai fait plusieurs exports mais je m'en attendais à 30 exports Finalement j'en fais moins d'une dizaine euh, Bien sûr c'est pas parfait Je suis pas en train de dire euh, que c'est trop bien ce que j'ai fait Juste je suis, je suis Très content d'avoir réussi à faire à obtenir ce résultat en fait je pensais pas en être capable le but c'était quand même de pousser euh, techniquement le, la compo parce que je veux m'entraîner à, à faire des trucs euh, à, faire, à faire des trucs aboutis je voulais m'entraîner sur l'orchestration et sur la synchro la, la, la musique à l'image en fait sur la synchro à l'image et sur les intentions pour la musique à l'image donc j'espère que ça colle quand même pas trop mal à la scène j'en ai fait trop bien sûr pour la scène je, je le sais bien parce que le but c'était aussi de pousser techniquement ça euh, l'orchestration et euh, la, la complexité mélodique tout ça je, je me suis éclaté en fait à faire ça et je suis content du résultat si je, on m'avait demandé de, de, de scorer pour cette scène, j'aurais pas composé ça, j'espère que c'est bien clair, mais je suis voilà, content du résultat, je suis content de l'avoir partagé, j'ai eu un peu peur évidemment, puisque la dernière fois sur mes euh, euh, Avengers composés par daniel Elfman et tout ça, bon, je me suis pris des, des, des haters, j'ai du coup très peur maintenant de partager mes créations, donc j'espère que vous serez bienveillants, j'ai fait de mon mieux. Si vous avez toujours encore une fois des conseils pour améliorer notamment le son du rendu final parce que je, je sais toujours pas comment améliorer le son Je sais plus ce qu'on m'a dit dans les commentaires mais bref C'est vrai ça, ça sonne pas comme un vrai euh, Comme un vrai orchestre et je parle pas euh, Juste de la programmation des instruments parce que Enfin ça euh, Je trouve que, je, je que c'est pas trop dégueu non plus quoi, Honnêtement Mais il y a un truc dans le mixage que je pourrais faire je pense Mais je sais pas quoi euh, Me dites pas il faut faire un écu sur les instruments parce que je le fais, ou alors peut-être mal, mais dans ce cas, dites-moi. Bon, bref, euh, c'est pas la question. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il bah, qu y aura un peu de personnes qui la materont quand même. J'ai si passé une heure à faire ça. Et euh, pff, surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo finale, la musique finale, parce que bon, bah, c'est toujours, euh, toujours frustrant d'avoir si peu de vues pour une chaîne avec quand même autant d'abonnés. Vous êtes 38 000, enfin vous êtes 38 000 abonnés mais une poignée de tout ça qui regarde les vidéos et pour le gros projet musical quand même de, de ces dernières années ça fait un peu chier qu'il y ait moins de 1000 personnes quand même qui les, qui les regardaient surtout que ceux qui l'ont regardé l'ont apparemment en tout cas ceux qui ont commenté l'ont apprécié voilà donc je vous fais des bisous j'espère que vous faites ce que vous avez envie de faire dans votre vie, et je vous embrasse, et puis je vous dis à bientôt, j'espère, pour euh, une vidéo sur la chaîne. Je pense que ça sera l'épisode 39 de Partoche sur Camelot. Voilà. à plus.